Bonjour youtubeurs et bienvenue sur la chaîne GeekTech. Avant toute chose, je remercie toutes personnes qui suivent la chaîne et je vous demande de partager ma vidéo si cela vous plaît. Je vais vous parler d'un smartphone qui se pourrait bien qu'ils aient traîné dans votre poche de pantalon dans les années 2000. Il se pourrait bien que vous ayez passé beaucoup, voire même trop de temps. À jouer à Snake. Oui, je parle du téléphone le plus vendu du monde, le Nokia 3310, qui a connu un succès phénoménal à sa sortie à la fin de l'année 2000, en remplacement de son grand frère, le 3210. En 5 ans, il s'est vendu 126 millions d'exemplaires à son retrait du marché en 2005. La marque finlandaise s'apprêtait à commercialiser une nouvelle version de son célèbre téléphone. Il devrait être présenté fin février lors du Mobile World Congress à Barcelone. Je parle bien sûr du nouveau Nokia 3, 5 et 6. Nokia est toujours caractérisé en tant que fabricant de produits durables de qualité, la disparition de l'entreprise entre les mains de Microsoft semblait la fin définitive du bon travail du chinois, toutefois la société a réapparu à la fin de 2016 avec le Nokia 6 et a adopté Android 8 comme le principal, ou la principale nouveauté pour le système d'exploitation. L'émergence du soi-disant smartphone à bas prix popularisé la vente du téléphone de milieu de gamme avec des performances exceptionnelles, mais les prix étaient beaucoup plus bas que ceux offerts par les grandes marques. Automatiquement, cet équilibre entre la performance et le prix est l'une des bases sur les caisses les raisons pour l'achat d'un grand nombre d'utilisateurs se sont basées. Cependant, ce qui a réduit le prix et jusqu'à ce que nous ayons le modèle en question dans nos mains, nous ne pouvons pas apprécier d'autres facteurs qui déterminent le prix final du produit. La technique de fabrication et l'assemblée est de qualité et l'intérieur est de l'assemblage Nokia 6 que le Finlandais a pris au sérieux la section de qualité quelles que soient les caractéristiques des techniques de composants de fabrication et d'assemblage de ces composants et pièces parle de la différenciation et de robustesse Avec une configuration Nokia intègre Android 7.0 dispositif de Nougat alimenté bas de gamme pour le Nokia 5 et 3 alors que le 6 dispose un écran Full HD de 5,5 pouces d'affichage Snapdragon 430 Système Chip avec 4Go de RAM 16 mégapixels caméra principale les deux autres se rattachent vers le bas les spécifications pour toucher les points du prix inférieur à commencer par seulement 59 euros cette nouvelle incarnation semble un prix assez compétitif pour regagner les plus anciens propriétaires nostalgiques pour une utilisation en tant que deuxième téléphone et vous allez-vous reprendre un smartphone de chez Nokia ou vous resterez sur votre marque quotidienne n'hésitez pas de laisser un commentaire donnant votre avis et si cela vous plaît, n'hésitez pas de la partager avec vos amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien.